Yeah. Ah. Ah. Sans bagaille, sans satan Qui tombe sous un bonjour Un coup d'œil, un sourire, un bonjour Un chéri, un bébé, un manchou Après ça, nous prenons la rime, elle le rend chou Et des fois, tu as son pour il y a des, gens. Il y a des gens qui prennent un coup de poudre Autrement, un coup de foudre On commence à à la la C'est les choisit la patrie L'aile pas l'autrice, on un faible qui de tu as, papa, chérie. Tu as, pas de patrie dis de dis de faire sensi. la lo cu pensa pensa pensa pensa pensa pensa ça. pas de monde qui pas de bagaille, ça qui pas de Et pas, si pas a Pour tout ce bagaille, il fait des caprice. bagaille qui peine, il fait au bien, il fait au mal. les est des fois la main. Il est blessé, même il est guéri, il a Il est il fait non frais. Il est malade, C'est lui-même qui a fait au guéri, ça fait des Il fait bonheur, il bonheur, il triste.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 Les gens mais en plus Ils pas ou Et pas soin de les chercher riche, ni pas qu'on ni ni pas Ni ni pas ni chauve, Ni des nos préjugés Et chaque jour le font, sont pas négligé. même intelligents, les Des fois le partager des fois le Des fois ils faut bébé, et l'autre gens sont Ils fait bon un jour, ils Les de nous, ils ne sont pas mettre le pluriel Les cafés faire il vos vie faut Les Vin faire au belle, mais lors de ses voiles, il faut pi belle. Il café au sou, même l'on pense au lucide. Et l'on quitte au, il faut penser à suicide.